Ouah, wow, j'ai tous ces jeux oui à vous présenter Pour commencer, voici Pokémon Battle Revolution sur Wii. Normalement, il est complet. Ah non, même pas. Il fallait trop vite. Il est pas complet. Il manque sa notice officielle. J'ai pas beaucoup joué ce jeu-là. Je l'ai je testé, juste testé. Il y a longtemps, très longtemps. Un autre jeu Pokémon sur la Wii, Poké Park. Il me manque le 2. et il est complet. J'ai un jeu de voiture. J'ai plusieurs jeux de voiture. je n'en souviens plus de trop, je l'avais testé, mais il me semblait qu'il était pas mal, mais je m'en souviens plus de trop en fait. Donc il est... il est complet. Un autre jeu de voiture. Need for Speed Carbon. Ah, il est pas complet celui-là. J'ai Zelda. Lui il veut être complet J'en avais testé un mais je sais plus si c'était celui-là Ou c'était peut-être celui-là que j'avais testé, je sais plus Voici un autre on là Complet, je crois que c'était lui que j'avais testé J'ai Cocoto, magie circus. Bon, il est pas mal ce jeu. Je l'avais testé, il était pas mal. Complet. J'ai Ratatouille, qui doit être complet. l'arrière j'ai Spider-Man 3 complet. J'ai l'âge de glace complet. J'en ai un autre. Complet aussi. Voilà. Je les ai pas testés les lâches de J'ai ça, un jeu de snowboarding. Alors lui je l'ai testé mais sans la sans la balance board c'est compatible avec moi ouais, je l'ai mais euh, je ne l'ai pas utilisé Voilà J'ai ce jeu là aussi mais euh, je peux pas le tester parce qu'il me faut un tapis euh, avec qui ressemble à ça à peu près. Bon, très bien Voilà donc, euh, ouais, je, je sais pas s'il est bien ce jeu. Ça. Du coup, vu que je peux pas le tester. Bah, ceux qui l'ont complet, euh, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires s'il est bien ou pas. J'ai 8 parties, un classique. Complet. J'ai Wii Spur Complet également. Voilà, est juste là. J'ai Wii Play Mansion. Celui-là je pense il est moins bien que les deux autres. Il me semble que je l'avais testé. J'ai deux Wii Play d'ailleurs. Et en plus il n'est pas complet celui-là. Ouais, J'ai aussi ce replay là Lui normalement il est complet, il me paraît plus lourd Ouais, il est complet Alors, Je sais pas lequel des deux euh, est le mieux Je m'en rappelle plus, vous avez tous les deux testés, mais je sais plus J'ai cibité sports showdown Je sais pas si je l'ai bien prononcé <rire> Donc il est complet J'ai Big Beach Sports Complet Donc ouais, j'aime bien avoir plein de jeux de sport sur la Wii parce que je trouve que c'est une très bonne console pour ça J'ai Crazy Minigolf 2 Je aussi un jeu de sport sur un Nintendo Switch mais je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore testé Et là j'ai Winter Stars Oui, Qui doit être complet à mon avis ouais. Classe, pareil on peut avoir la balance avec j'ai Skyface the world is yours le monde est le vôtre en français je sais pas ce que c'est que ça je j'ai jamais ouvert le jeu euh, ouais, je sais pas si je dois le garder apparemment c'est euh, un truc avec des codes euh, s'il y a besoin, je vais le garder au cas où. Et ça, la notice, elle est là. Je vais le garder au cas où. J'avais eu deux cases. Donc Et monsieur l'arrière. Je l'ai pas testé, celui-là. J'ai Resident Evil sur oui. Bien sûr, j'avais pas testé, mais euh, j'en ai un deuxième sur Wii que lui j'avais testé et qui était pas mal. Celui-là il doit être bien aussi, je pense. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai testé. Complet. Il fait flipper, lui, il fait bien flipper. J'ai Far Cry Vengeance, celui-là je ne l'ai pas testé, il est complet. J'ai Star Wars, le pouvoir de force, complet. J'ai quiz parti, j'adore les quiz. Euh, par contre, euh, je sais pas. Il n'a pas l'air d'avoir ça un outil officiel. Très bon jeu, je l'ai testé, il est bien. Je le recommande. Pareil pour celui-là. Bon, vu que c'était rangé correctement sur mes étagères, c'était mis un petit peu par genre. Donc là, c'est plus les jeux quiz, tout ça, dessin. Et là, celui-là, il est complet. Donc, il est très bien aussi. Fictionary. Lui, je l'ai pas testé, mais bon, je connais le jeu en, en jeu de société. Donc euh, bon, avoir bah, un jeu vidéo, ce que ça donne, ça m'a l'air pas mal. Et euh, j'ai le... le truc qui va avec. C'est ça. Voilà, en gros, il faut brancher ça sur euh, la Wii et le crayon. Il est juste là. Et ça sert aussi pour ce jeu-là. Après je sais pas s'il y a d'autres jeux encore euh, où on peut se servir de cette tablette, je pense que c'est possible. Mais... En tout cas moi j'en ai que deux. Et donc celui-là, il est complet. J'ai pas testé, hein, mais ça a l'air pas mal. J'ai best-of des jeux en famille. Donc je l'ai testé et pas mal aussi. Dans mes souvenirs, celui-là il est pas complet. Ouais. Donc la notice. Mais je l'ai pas testé non plus parce que ça donne. C'est pour les petits alors. <rire> J'ai Monopoly. Il est complet. J'ai Tetris. Tetris partie de luxe que j'ai aussi sur euh, DS. Ou 3DS. Je crois que c'est DS il me semble. Et l'intérieur il est complet. J'ai carnaval fête foraine. Non carnival, pas carnaval. Plus de 25 jeux. Il n'est pas complet. C'est mon anniversaire, j'ai vraiment des jeux de bébé. Hein. Il n'est pas complet. Je les avais testés. Moi, euh... ouais, ça va, ça ça passe. C'est pas ce que je préfère. Celui-là, il a l'air super, mais euh, je ne l'ai pas testé. Il est complet. C'est encore des quiz, tout ça. J'adore tout ça. Je ne l'ai pas testé mais je suis sûr qu'il est bien. J'ai 100 en un. Donc il y a beaucoup de jeu dedans. Euh, je ne sais plus si je l'avais testé sur aucun souvenir. J'ai circus Party Complet. Mario Party 9 complet. Je l'ai pas testé. Généralement les Mario c'est super. J'ai le 8 aussi qui est juste là. Complet. Quelle jaquette vous préférez Moi, Je préfère celle-là. Elle est jolie, je trouve. Donc là c'est que du Mario là. Donc Super Mario Bros, oui. Qui doit être complet, normalement. Oui, complet. Et un classique, Mario Kart 8. les mario party, les super bros et les mario kart, tout ça c'est ce que je préfère en mario là j'ai mario sport mix, bah, un peu moins là déjà, après celui-là euh, bon euh, je sais pas trop ce que ça donne je me rappelle plus, je crois que j'avais testé mais il y a longtemps, je me rappelle plus s'il était bien au pas. J'ai ce Mario là que je n'ai pas du tout testé. Il doit pas être complet à mon avis. Ouais. Ça se sent en fait quand, quand on porte le, la boîte. On sent si c'est plus lourd ou pas. Il y a la notice. Si c'est léger, c'est qu'il y en a peu. Voilà, bon, je sens qu'il y a la notice là. Le Super Smash brosse. complet. Allez, il me reste encore une pile à vous présenter Nous passons sur la musique Donc là c'est The Beatles Rec Band Complet Il est tout neuf d'ailleurs J'ai pas pu le tester encore J'ai Guitar Hero Five, mais alors par contre j'ai pas la, la guitare qui va avec Terminer donc je peux pas le tester il, il est complet sinon il manque plus que la guitare voilà j'ai ultimate band donc je l'ai aussi sur euh, DS il est complet Et Wii Music, lui je l'avais testé, euh, je ne m'en rappelle plus trop, on peut utiliser la balance dessus, pour, pour jouer de la batterie on peut utiliser la balance, ça je n'ai pas testé ça. Donc voici l'intérieur, il est complet. J'ai mon Idol Mac Jackson sur la Wii, évidemment hein. Il est complet J'ai déjà dansé dessus, je danse comme un sac à patates <rire> Si je sais faire le moonwalk quand même Mais bon, il y a encore, c'est pas terrible J'ai bah You Can Dance Complet Donc plus je ne l'ai pas testé J'ai Rock Band 2 Complet. Pas testé. Un jeu que j'adore. Cérébral Academy sur. Oui. Ça, c'est pour. Ça, c'est pour enflammer le cerveau. Il est complet. J'ai Sonic et le Chevalier Noir. De toute façon les jeux oui c'est là où c'est là où j'ai le plus de jeux. En deuxième je pense que ça doit être les PS2 là où j'en ai le plus. Et euh, y a, en DS aussi j'en ai pas mal, sans si on compte DS, 3 DS ensemble. J'ai Harry Potter Lego, je ne l'ai pas testé. J'ai pas dit pour le sonic non plus, je l'ai pas testé. J'ai les chroniques de Spider Week, avec Freddy Hingor, mon acteur préféré. J'ai déjà vu le film, il est génial, j'ai le DVD et tout. Et en jeu, bah, je l'ai testé, c'est pas mal non plus. J'ai Donkey Kong Country Returns, donc ça euh, je l'ai fait aussi, euh, il est pas facile. Hein. Pas très facile le jeu. Voilà, il est complet. J'ai Lucky Luke tout seul. West, ma table elle est remplie. Bazar, je l'ai pas testé. Naruto, voilà, alors par contre je suis pas un fan de Naruto, hein. je lis pas les mangas, je regarde pas l'anime ni rien, mais en jeu, euh, en jeu j'aime bien, parce que bon, de la baston quoi, il est complet, donc, je mets voilà, complet, ouais Naruto, Dragon Ball Z, j'accroche pas trop, donc maintenant j'ai Zenith sur la Wii, Donc moi qui, qui est un fan de cinéma, bon bah ça c'est un jeu fait pour moi, j'adore. Pareil pour celui-là, Twilight. J'adore Twilight en plus. J'ai vu tous les films, il est complet. Moi je l'avais testé, il est super. J'ai aussi un autre acteur que j'adore, Mister Bean. C'est trop drôle ça. Alors par contre j'ai pas testé le jeu. Je sais pas ce que ça donne en jeu. Par contre l'anime je l'ai pas vu je l'ai jamais vu l'anime. C'est vraiment les vrais Mr. Bean que je regardais. Quand j'étais pire, bon là J'arrêtais pas de rigoler. J'avais les larmes aux yeux tellement que c'était drôle. Et j'ai Family Ski. Je l'ai testé, il est pas mal. Il y a la Wii Balance qu'on peut utiliser avec ce jeu. Il est complet. J'ai Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Il me semble aussi que je l'ai sur la DS. Il est complet. Voilà. Un autre Mario et Sonic aux jeux olympiques, cette fois-ci c'est Londres 2012. Je suis obligé de faire des gros plans sur mes jeux parce que là j'ai plus de place. Là. La table là est complètement... Euh... Il y a une toute petite table que j'ai. Alors, voilà. Un super jeu, Course à la fortune, celui-là je l'adore. Euh, je l'ai joué euh, je ai joué vers euh, 2015 en 2015 j'ai joué j'ai découvert à peu près à ce moment-là j'ai passé beaucoup de temps dessus il est complet il est vraiment bien ça ressemble ça ressemble euh, au Mario Party quoi sauf qu'il y a Dragon Quest euh, dedans j'ai Mario Tennis Et on peut jouer une des raquettes oui moi j'en ai pas Parce que euh, j'en ai en plus tard par contre j'ai le volant oui donc je peux jouer à euh, mario kart avec le volant j'ai mario galaxy 2 j'ai aussi le 1 donc celui là il est complet je l'ai toujours pas fait ce serait peut-être temps de le faire hein. je suis un petit peu en retard je suis même très très très en retard et j'ai le 1 le tout premier que je n'ai pas fait non plus. Complet. Après, je sais pas parce que du coup, ils sont aussi sortis sur la Switch, donc euh, je sais pas euh, si euh, je sais pas euh, sur quelle console euh, je vais me lancer à les faire en premier. J'en ai tellement à faire, je sais plus où donner de la tête. <rire> Et voilà. Regardez-moi ça, le bazar. Tous les jeux, oui, que j'ai. Ça va encore s'accumuler. Hein. Bah oui, parce que ça, ça se trouve facilement avec vide-grenier et tout. On en trouve plein. Bon bah voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis